Et ascendant Taureau dans votre horoscope de ce, euh, de cette rentrée du mois de septembre, euh, le, la conjoncture est, est dominée par la Vierge, hein, d'une manière très nette. Et la Vierge est un signe qui est en harmonie avec le vôtre, donc. Euh, euh, ben bah, finalement vous serez le signe peut-être le plus en vue, le plus en vogue euh, de ce mois, vous aurez des compliments, euh, vous aurez des petits succès, vous-même euh, saurez vous montrer flatteur avec certaines personnes, euh, bon bref, ça peut être un bon mois, d'autant plus que le soleil va être conjoint à mars tout le temps, donc vous allez avoir de l'audace, vous allez entreprendre, vous allez euh, hein, vous lancer et, et, et, et développer euh, peut-être des projets euh, que vous avez en tête, euh, bah, surtout qu'il y a un bon aspect du soleil avec uranus, et puis des autres planètes avec uranus. Donc tout ça peut vous donner des idées un petit peu originales euh, que vous allez pouvoir peut-être mettre en route alors. Bon, peut-être qu'avec Mars il y aura des petits obstacles, hein, on ne sait jamais, mais je pense pas, je pense qu'au contraire ça va vous stimuler et que vous serez parmi ceux qui réussiront le mieux leur rentrée. Hein. Alors après la semaine du 7, euh, va être un petit peu compliqué. Hein. Euh, si vous voulez vraiment des détails, bon je vous conseille de vous reporter à l'horoscope de la semaine euh, parce que je détaillerai davantage les choses, mais bon, il y aura des dissonances du soleil avec Neptune, avec Jupiter, je ne suis pas sûre que ça vous, que vous y serez vraiment sensible, vous n'y avez pas été sensible dans l'année, donc euh, là il n'y a aucune raison que vous y soyez euh, plus sensible, mais on ne sait jamais, euh, donc euh, je vous dirai euh, tout ça dans l'hebdo. Dans à partir du 23, donc le soleil sera en balance. Euh, la balance pour le taureau, c'est, euh, comment dire, euh, un signe d'habitude et comme la Balance euh, est le signe de Vénus, eh bien on peut se demander si vous n'êtes pas euh, très content de, de, de, de retrouver certaines habitudes parce que ça vous rassure et que vous avez besoin d'être rassuré. Hein. Donc ce sont des habitudes que vous avez prises avec votre conjoint peut-être, hein, des habitudes euh, euh, une sorte de, de, de quotidien qui se répète et qui est euh, extrêmement rassurant pour euh, le taureau que vous êtes et puis euh, bon, euh, peut-être que vous apprécierez aussi l'ambiance qu'il y aura à votre travail hein, parce que on est dans un secteur également qui gère votre travail quotidien. Eh bien justement, euh, en ce qui concerne votre travail, on va parler de mercure. Hein. Mercure elle gère votre travail quotidien, d'autant plus quand elle est en vierge, mais elle quittera la vierge le 14 pour la balance, hein. et là aussi, bon, le travail sera en cause, mais certainement, euh, ce sera certainement moins routinier, moins ennuyeux que euh, dans la première partie du mois où euh, bon, peut-être que votre plaisir ce sera justement de, de vous appliquer, de bien travailler, de, de faire des choses euh, euh, sur lesquelles on peut vous complimenter, euh, dont euh, vous pouvez faire euh, cadeau même, ce sera que vous considérez vous que le travail que vous faites pour les autres, euh, sera hein, une sorte de cadeau, donc vous attendrez peut-être en retour des remerciements. Euh, N'oubliez pas que les gens sont ingrats quand même hein, et que euh, parfois les, les remerciements on peut les attendre euh, un certain temps. En tout cas, bon, vous travaillerez bien, vous serez à l'aise dans ce que vous ferez, euh, et la plupart du temps, hein, vous aimerez hein, votre job euh, ou alors vous en trouverez un hein, euh, qui, qui vous plaira hein, et, et que bah, vous aurez envie de garder et de conserver. Après le 14, mercure en, en, entre en balance. Hein, alors c'est un secteur de travail, c'est pas un signe de travail, c'est un secteur de travail qui gère aussi euh, votre forme et votre santé. Donc on peut dire que le travail, ce sera la santé pour vous hein, euh, et que vous aurez intérêt à vous impliquer euh, euh, dans un travail particulier qu'on vous demandera. Euh, euh, ça ne durera pas longtemps, hein, je vous l'ai dit, mercure est rapide, donc il euh, y aura une journée où on vous demandera peut-être un travail supplémentaire et il faudra le faire parce que... Euh, ne rechignez pas, euh, dans la mesure où finalement, euh, ce travail peut vous rapporter euh, plus que vous ne le croyez, pas forcément en argent, euh, mais pour votre réputation par exemple. En ce qui concerne vos amours, on a également une Vénus euh, en vierge, puisqu'elle va être conjointe à mercure une partie du mois, et euh, d'ailleurs en même temps que mercure, elle va rentrer euh, en balance. Donc la Vénus de la Vierge, on ne peut pas dire que elle est euh, comment dire en bon aspect avec vous, hein, euh, donc il euh, n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème, mais elle est pas, euh, elle donne pas euh, de manière très généreuse. Donc vous trouverez que votre conjoint ou votre ami euh, n'est pas assez démonstratif de ses sentiments, alors que vous, euh, en tant que taureau, vous êtes toujours là à être caressant, à être euh, euh, démonstratif de vos sentiments, hein. euh, je veux dire le Taureau il ne se cache pas. Euh, donc la Vénus en Vierge elle est plus réservée et euh, il se trouve que peut-être l'autre le sera. Euh, C'est également, elle occupe également un secteur qui gère euh, vos relations avec vos enfants, hein, qui sont des relations bien évidemment affectives et euh, donc peut-être que vous aurez euh, Finalement, euh, des satisfactions avec vos enfants qui feront une bonne rentrée, euh, si c'est leur première rentrée. D'ailleurs, euh, vous constaterez qu'ils seront, qu'ils sont contents. Enfin, bref, euh, ça ira quand même vraiment euh, dans le bon sens. Et euh, à partir du 14, Vénus sera euh, en Balance hein, dans votre secteur euh, du travail. On n'en sort pas. Hein, on passe d'un signe qui représente le travail à un secteur qui représente aussi le travail pour vous, hein, les taureaux. Ce n'est pas pour tout le monde, hein, c'est que pour vous. Euh, donc bon, avec Vénus dans ce secteur, c'est sûr que vous ne serez pas du tout malheureux euh, dans le domaine du travail. Peut-être que vous aurez trouvé, comme je le disais, quelque chose qui vous plaît, euh, ou alors que quelqu'un au travail vous plaira ça n'est pas du tout exclu, qu'il y ait un nouveau, une nouvelle... Euh, euh, vous voyez ce, ce, ce genre de situation où tout d'un coup on se dit oh, mais il ou elle est pas mal, j'en ferai bien mon 4 heures, euh, et donc ça va vous faire un petit peu gamberger, et puis vous aurez envie de vous lever le matin pour aller au boulot, ce qui est quand même euh, euh, comment dire, un petit cadeau du ciel, hein, parce que souvent, malheureusement, euh, le travail est pénible hein, pour beaucoup d'entre vous, il est alimentaire euh, souvent, et on n'y trouve euh, pas beaucoup de satisfaction. Là, avec Vénus, hein, vous, moi à mon avis, euh, vous serez assez content de, de ce que vous allez faire et des gens que vous allez rencontrer. En ce qui concerne votre forme, vos activités, euh, eh bien on se renseigne avec Mars. Or Mars donc euh, qui est quand même plein d'énergie, hein, et d'énergie euh, vraiment qui sort, hein, ce n'est pas de l'énergie qu'on concentre à l'intérieur, c'est de l'énergie qu'on sort, qu'on utilise. Donc Mars va être en vierge euh, tout le mois et elle va s'opposer à Neptune pendant plusieurs jours, c'est pour ça que je vous le signale, ça n'est pas du tout négatif pour le Taureau, euh, au contraire, euh, c'est plutôt euh, disons que les deux planètes sont en, bonne, euh, en, en bon aspect avec vous, mais elles ne le sont pas entre elles. Hein. Euh, je pense pas du tout que ça aura une mauvaise influence sur vous, peut-être sur des proches, hein, euh, alors vous, vous regarderez euh, certains de vos amis euh, en vous demandant s'ils ne sont pas en train ou de vouloir vous manipuler ou de vouloir obtenir quelque chose de vous sans avoir l'air de demander, enfin vous voyez tous ces trucs qui sont finalement euh, un petit peu de la manipulation. Euh, mais peut-être que vous aussi vous chercherez à manipuler quelqu'un, hein? ça n'est pas du tout euh, exclu. Euh, surtout dans la période où Mars va être opposé à Neptune, parce que si vous voulez, ça, ça parle d'un petit peu de négligence, cette opposition euh, Mars-Neptune. Donc vous, on peut dire, comme ça se trouve dans, dans un secteur, en tout cas Mars euh, les, et Neptune, hein, les deux se trouvent dans des secteurs de sentiments. Euh, L'un, euh, la Vierge, c'est sec, le secteur 5 c'est celui des amours, et euh, l'autre, les poissons, où se trouve Neptune, euh, ce sont vos sentiments amicaux. Donc il peut y avoir pour vous l'impression qu'on vous a trahi, qu'on cherche à vous trahir, à vous mentir, mais quand même posez-vous bien des questions avant de réagir, parce que tout ça pourrait être complètement le fruit de votre imagination. Hein, euh, donc n'essayez surtout pas euh, d'agir sans réfléchir, de manière trop impulsive. Euh, Au besoin, parlez-en avec quelqu'un euh, qui peut vous remettre les idées en place, par exemple. On se retrouve le mois prochain, d'accord? D'ici là, si vous voulez euh, encore plus de détails, vous allez